Hein? on nous entend bonjour à tous et bienvenue pour ce 36e salon du livre et de la presse jeunesse un peu particulier mais malgré tout, les choses se font et on est ravis ce matin de vous accueillir pour cette première rencontre avec les éditions Pastel et les auteurs et autrices Émile Jadoul et Jeanne HB. La rencontre sera animée par leur éditrice Odile Josselin, qui modérera le tout. Et donc, nous avons devant nous 45 minutes de rencontre. On vous signale que nous n'aurons pas le temps de prendre des questions-réponses à l'intérieur de cette conférence, mais que si vous le souhaitez, on vous communiquera dans le chat l'adresse mail des éditions et vous pourrez ainsi écrire, envoyer vos questions à Odile et son équipe. Bonjour à tous, Odile, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, j'espère qu'on nous entend bien depuis la Belgique. Euh, nous allons passer ce moment avec Jeanne <coughs> HB et Mick Jadoul pour parler des rencontres qu'ils vivent avec les petits et leurs livres. Euh, Alison Bénard agrémentera de visuels la rencontre et s'il y a des problèmes de transmission, euh, ce ne sera pas très grave. <rire> Alors, bonjour Jeanne, tu as publié 56 livres aux éditions Pastel dans lesquels tu invites les bébés à dialoguer avec le monde et leur imaginaire. Bonjour Émile. 45 albums chez Pastel depuis tes débuts, où tu fais d'incessants allers-retours et clin d'yeux aux petits lecteurs qui te passionnent. Vos livres tissent et renforcent les liens entre adultes et petits, soulignent leur intelligence et les libèrent aussi dans les moments de rencontre. Alors, ces rencontres avec vous ont été mises totalement à l'arrêt, notamment dans les allées du salon, mais elles continuent autour de vos livres. Nous avons... Tout naturellement, convier les enfants pour démarrer cette discussion avec deux extraits de vidéos. La première, autour de l'album « Bon » de Jeanne HB, dans le cadre du plan lecture et de la fureur de lire de la Fédération de, de Bruxelles. Et la deuxième, initiée par la province de Namur, par Janique Cooks.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 Bonjour. <rire> Un petit canard bord de l'eau. Il est si Si beau. Il est si beau. Comme toi. place » dit le chat. Oui. Boum Vous peur, hein oui. mmh. C'est oui. Maman oh. Maman la Voilà, les vidéos existent entières sur YouTube. Alors voilà, c'est deux magnifiques mises en situation de la lecture intime à la lecture collective. Émile, j'ai envie de te demander, quand tu arrives dans les classes de maternelle, en tant qu'auteur et pas animateur, comment ça se passe alors, quand on arrive dans les classes, il y a une grande attente déjà euh, parce que voilà, bien souvent en amont, les les maîtres et les maîtresses, les astites ont, ont annoncé notre venue, ont, ont préparé en tout cas notre venue, donc euh, avec euh, le livre euh, comme base, et donc les enfants attendent ça avec impatience. Ils attendent non seulement la personne qui a fait le livre. Hein, et puis ils attendent aussi le, la lecture, le moment lecture, le moment. Euh, c'est un, un moment magique pour eux. Donc euh, on se retrouve tous dans ce coin lecture, et là c'est le, le silence absolu d'abord, et puis après ils trépignent, et, et puis voilà, comme on voit dans les vidéos, ils participent activement euh, à cette lecture. Euh, voilà un peu comment ça se passe de, de manière générale en tout cas, quand on, on arrive en classe. Je pense que pour eux c'est vraiment, il euh, y a une attente palpable en tout cas. Et alors Jeanne, euh, évidemment, on ne sait pas toujours comment faire pour lire un livre à un bébé, ou on n'y pense pas. Et euh, c'est aussi un lecteur qui déroute les adultes. Et avec toi, euh, comment ça se passe ah, euh, C'est très différent en fait, puisque je fais aussi des rencontres en classe maternelle, mais on m'invite aussi à rencontrer les bébés dans des cadres comme des crèches, des maisons maternelles, euh, même en, en bibliothèque avec les, les tout petits et, euh, et ça n'a rien à voir c'est vraiment tout à fait différent comme rencontre je, je, je fais d'ailleurs euh, des rencontres en plusieurs, en plusieurs étapes je demande toujours à rencontrer les parents, Donc ça c'est très particulier parce que je pense que si on veut que les livres arrivent jusqu'au bébé c'est les adultes à qui il faut venir en aide c'est eux qui, qui sont déroutés et donc je, je, je propose une rencontre en deux temps, euh, un moment avec les, les enfants, les adultes sont là, puis un moment même en crèche comme on le voit sur la photo ici, euh, je propose qu'on essaye d'aménager et vous le voyez c'est possible, un moment de rencontre où je puisse euh, échanger avec ceux qui vont lire les livres aux petits, sur les façons de faire, sur les façons d'écouter, surtout des, des bébés parce que c'est ça qui est particulier, c'est que les bébés ils écoutent avec tout leur corps, ils bougent, ils, ils font toutes sortes de choses, ils ont besoin d'une attention particulière, et donc j'essaye aussi bien sûr, si, même si je passe par un moment de lecture collective, de proposer un moment où euh, je vais être, comme ce petit enfant le demande là, ils viennent près, près de moi, ils ont besoin d'être dans quelque chose d'individualisé, d'individuel, et donc j'essaye de mettre ça aussi en place dans ce, ces rencontres, euh, pour que justement, euh, on soit amené à avoir envie de faire la même chose et d'être à l'écoute de cette façon très très euh, déconcertante qu'ont les bébés de nous écouter, mais qui est qui est très présente à leur façon. Ça ressemble à un joyeux bazar en apparence, hein, mais euh, mais en fait euh, en fait il, il y a de la part des enfants une attention euh, très très très très intense en fait et j'ai appris à la, à, la, à, la, à la sentir, à la découvrir, à la respecter, à, à avoir envie de, de, de la pointer pour que les, les parents, les adultes voient que ces façons d'écouter sont propres à leur âge de bébé mais que c'est une vraie lecture de leur part. Alors en, euh, en maternelle, où tu vas aussi, mais Émile. Et l'invité phare des maternelles, euh, c'est c'est une collectivité, mais bon, l'attention est quand même assez réduite. Est-ce que euh, est-ce que ça te réserve des surprises ces rencontres-là ah, Au fil du temps, il euh, y a des choses qui reviennent sans doute, et puis euh, et puis tes personnages aussi. Euh. Mais c'est toujours de toute façon. Euh... Voilà, il y a un point de départ, il y a, il y a le livre évidemment qui est à la, à la base de toute sa rencontre et ça c'est hyper important. Mais on, on ne sait jamais comment on va se dérouler une rencontre. Voilà, Il y a cette base, il y a ce quoi lecture, on commence par la lecture, ça pour moi c'est vraiment le, le rituel, c'est très très important. Mais suivant le, le public, donc suivant les enfants, on ne sait pas comment on va se, se passer la rencontre. Mais en tout cas, il y a ce moment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce moment magique, en tout cas, au moment où la lecture commence. Euh, alors, soit ils connaissent le personnage et à ce moment-là, ils ont envie de savoir, d'aller plus loin, de découvrir ce qui, arrive, ce qui arrive à ce personnage. Soit on démarre sur une lecture qu'ils ne connaissent pas, comme dans la vidéo « C'est ma place ». Et là, on joue euh, avec les mots, on joue avec les intonations, et ils jouent le jeu aussi. Euh, parce qu'ils sont, ils sont dans l'histoire en fait, ils sont dans l'histoire euh, alors euh, en l'occurrence dans C'est ma place ou dans l'histoire à grosse voix qu'on peut voir à l'écran pour le moment, je joue, je module ma voix euh, et, et ils attendent ça, je, je, je sens dans leur regard en tout cas qu'il y a euh, qu'il y a une vraie attente, parce qu'on fait aussi monter le, le, un peu l'attention, chose qu'on ne fait peut-être pas effectivement avec les, les tout-petits, avec les bébés, mais avec les, les plus grands, les deuxièmes et les troisièmes maternelles, euh, ils sont friands de ça. Et, et d'ailleurs, quand j'ai lu « C'est ma place », je pense que je pouvais la recommencer immédiatement après. Euh, J'aurais pu, pu dire cette histoire-là euh, tout le temps de la rencontre, alors qu'il qu la connaissait. Mais tes complice de l'adulte qui va lire aussi, c'est comme Jeanne disait, elle parle aux adultes, toi tu t'adresses à eux malgré tout dans la mise en scène, dans la mise en page, pour les inviter à, à crier par exemple, à lire très fort comme le papa. Ah ben ça, moi, ça me semble évident, et c'est vrai que quand on se retrouve, euh, je leur demande d'ailleurs souvent tiens, et le maître et la maîtresse, il a une grosse voix quand il lit l'histoire Donc, j'incite un peu ça aussi. Pareil, quand on est en séance de, de signature dans un salon, si, voilà, si, si un papa ou une maman prend ce livre, je veux dire, il faut le lire avec une grosse voix. Hein, donc, euh, et, et de nouveau, pareil, pour C'est Ma Place, je dis mais c'est un livre qui fonctionne hyper bien en, en, en rencontre, mais il faut jouer le jeu. Il faut, il faut aussi euh, moduler sa voix et il faut voilà, intervenir euh, dans ce sens-là Alors la lecture à voix, ouais, haute et les surprises que ça réserve, Jeanne Oui, ben, c'est intéressant Émile parle de ça parce qu'il a d'ailleurs dit juste entre deux petites, deux, deux petites virgules avec les bébés c'est différent et euh, c'est vrai qu'en particulier les grosses voix avec les bébés moi j'invite beaucoup les adultes à à ne pas trop en abuser et surtout pas surjouer les grosses voix euh, parce qu'on n'est pas du tout pareil à deux trois ans enfin un, surtout à six mois un an 18 mois comme les tout petits que je vois que quand on a trois quatre cinq ans et qu'on accède à tout à fait autre chose en grandissant surtout euh, une meilleure conscien conscience de ce qui est de ce qui est réel de ce qui est imaginaire et euh, et avec les tout-petits, moi, ce qui me surprend, c'est la façon très, très personnelle dont ils, ils écoutent une histoire. Et justement, ces grosses voix euh, qui sont en fait un effet de groupe, euh, qui est magnifique avec les enfants plus grands, euh, avec les bébés, ça n'a pas, pas sa place. Euh, au contraire, euh, les, les lectures que je fais me ramènent toujours à cette réalité-là. Je suis avec un tout-petit enfant qui fait un lien entre le livre que je lui raconte et sa petite vie, mais je ne sais pas par où. Et j'ai vraiment acquis cette, cette conviction maintenant que la pensée d'un bébé, elle n'est pas encore hiérarchisée, comme nous pensons que c'est évident, c'est-à-dire qu'il n'est pas en lien avec l'histoire que nous racontons euh, telle qu'elle est. Je dis souvent ça comme ça, on sait l'histoire qu'on leur raconte, mais on ne sait pas l'histoire qu'eux se racontent. Et ils s'emparent de petits détails, de petits. Nous appons ça des détails, d'ailleurs, d'éléments dans l'image, et ils les mettent en lien avec leur, leur, leur propre histoire. Et donc là, c'est bien qu'on voit ces images-là de Pas-de-Loup, parce que je vais raconter une petite anecdote pour illustrer ça qui va être plus parlante. Je crois, un jour, j'étais dans une bibliothèque. Et c'était un, un, un dispositif comme, comme il est toujours organisé, c'est-à-dire j'avais avait devant moi quand même un, un assez grand nombre de tout petits, euh, voire de, de tout petits bébés, leurs parents, les bibliothécaires qui sont là autour. Et je commence à lire le livre « Pas de look », dont vous avez une page déployée là sur, sous les yeux. Et, euh, on voit bien le petit, le petit bébé là qui soulève le flap. Euh, C'est ce que moi je fais en lisant le livre. Et à ce moment-là, un petit Loïc qui avait 19 mois, m'a dit à ce moment-là, s'est approché, a mis sa main sur la page pour, pour m'empêcher de refermer le petit flap, et il, a, il prononçait une syllabe, une seule, mais vraiment de façon très intense et très répétée. Et il disait "p", "p" en tapant avec sa petite main sur la table sur la, la, la page et c'était tellement fort que je me suis justement autorisée à arrêter la lecture en groupe tellement c'était en lien avec ce que je, je, ce que je vous dis déjà depuis ce matin et que je ressentais très fort c'est que l'approche du livre elle est très personnelle chez un bébé elle, elle est vraiment en lien avec lui même mais je comprenais pas ce qu'il disait donc j'essayais de comprendre je disais la maman était là je disais euh, euh, tu vois une poupée, j'essayais de comprendre, je... mais il insistait, pé, pé, jusqu'à ce que tout d'un coup, lumière, je pense pompier. Et je dis, ah, pompier Et là, son visage s'éclaire, et fait paix, pé, pé Et la maman qui était à côté, elle dit, mais bien sûr, il y en a que pour les pompiers à la maison pour le moment <rire> Donc voilà, pour ce petit enfant-là, c'était une histoire de pompiers. c'était ça qui l'intéressait. On serait resté tout le temps sur cette page-là, comme disait Edmil, il aurait pu continuer à lire encore et encore le même livre. Euh, c'était ça pour lui, la lecture. C'est là qu'elle faisait du sens. Et la lecture, c'est ça, hein, c'est faire du sens avant tout. Et ce voilà. que tu dis aussi, euh, Jade, il y a quelques photos qui l'illustrent, c'est que ça vaut la peine de lire aux petits et de prendre leur attention. Oui, bien sûr, oui, ça vaut la peine. Euh, ça vaut la peine parce que, parce que tout ça, parce que euh, et, bon, depuis 20, 30 années, maintenant, on s'est beaucoup penché sur ces, ces, ces façons d'écouter des tout-petits et on a découvert que, que c'était des vrais petits lecteurs. Et, euh, et bon, ça, grâce euh, au, à beaucoup d'associations, en particulier à l'association qui, qui, qui vraiment qui a initié ce regard particulier et cette réflexion euh, sur le... Le, le, la façon d'écouter des bébés qui est qui est prodigieuse en fait et donc il faut ces moments on voit vous voyez ce petit là à côté il est en train de faire autre chose pour certains enfants c'est indispensable il faut qu'ils feuillettent eux à leur tour euh, déjà c'est toute une gestuelle de feuilleter un livre et pour un bébé c'est pas acquis donc on en voit là sur la photo il y en a un qui a quatre pattes là en bas à gauche il y en a un autre qui feuillette un livre et il y en a une autre qui est euh, bien attentif à l'image que je montre euh, mais voilà, c'est cette approche maintenant qu'on qu a, qu qu a validée, en fait, des, des bébés qui écoutent les histoires qu'on leur raconte, euh, elle est fabuleuse. Et ça, ça prend une, une place formidable dans, le, leur, euh, dans leur accès à, au langage, à la langue, à la pensée, surtout. Et je trouve ça plus essentiel que jamais, qu'on soit capable de penser. Ça commence tout petit et ça, ça demande des mots. Voilà. Est-ce que tu dirais Émile qu'il y, euh, qu y a des réactions euh, universelles des enfants au, au fil du temps, euh, malgré tout euh... Oui, moi je pense que enfin, universel, je ne sais pas, mais il euh, y a cette attente en tout cas. Voilà, il y a cette attente. Euh, je, je sens que quand j'arrive dans une classe et qu'on va vers ce moment en lecture. Voilà, là ils, ils, sont, ils sont en connexion, voilà, euh, ils sont en connexion avec l'album, ils, ils savent qu'il va y avoir une histoire, euh, ils ne savent pas forcément laquelle puisque je ne leur dis pas tout de suite, mais voilà, euh, depuis le nombre d'années que je fais des, des rencontres, il y a toujours voilà, ce moment où, ce moment lecture, euh, où ils vont découvrir ben, un nouvel album, souvent puisque je choisis un album qui n'a pas été lu par la, par la maîtresse ou par le maître, et c'est peut-être ça, oui, ce, ce, ce, ce moment universel, de euh, vraiment cette attente. Et ça, ça n'a pas changé pour moi, c'est euh, Alors, euh, on a cette image parce que je crois qu'il y a une attente aussi des adultes qui lisent, euh, qui lisent aux petits et euh, qui s'en nourrissent sans doute. C'est une image qui nous est parvenue d'Italie, une association, euh, enfin non, une association, une, des bibliothécaires qui ont parcouru euh, les rues pour lire aux petits euh, pendant le confinement et je trouve ça très beau comme illustration parce qu'on sent qu'il y, y a quelque chose qui vraiment une rencontre qui se fait quoi, et un besoin mutuel <rire> Alors, euh, on a tous constaté euh, de, des changements d'intérêt des petits sur un monde virtuel, une curiosité qui s'ouvre, euh, ça, ça crée aussi évidemment euh, des questions différentes. Est-ce que ça crée des changements de comportement d'écoute aussi quand vous arrivez ou ils ont plus l'habitude de voir des auteurs aussi hein ben. Moi, je pense que voilà, dès le moment où la rencontre effectivement, est, bien, euh, est bien préparée, et ça l'est très, très, très souvent, euh, la plupart du temps, ils sont dans la rencontre. Ils sont dans la rencontre dès qu'on entre en classe. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, ils trépignent déjà un petit peu avant, puisqu'on leur a annoncé de, depuis quelques semaines déjà qu'un auteur-illustrateur allait venir. Ils savent aussi, euh, et ça c'est drôle, ils savent vraiment qui... Est, qui est auteur, qui est illustrateur, ce que fait l'auteur, ce que fait l'illustrateur, même des petits. Hein. Donc ça, c'est l'habitude fait... des rencontres, en fait. Bien sûr, et, euh, mais pour moi, ils, att ils attendent ça. Donc, euh, je ne me souviens plus de, de, du début de ta question. C'était plus par rapport à, à cette espèce d'éparpillement de l'attention, de, mais... de, de, de, des écrans, de, de... Moi, moi, moi, de temps passé à autre chose, quoi. Moi je ne ressens pas ça en tout cas, je, je ressens quand on, on entre dans, dans la classe, où on, est, on est dans l'album et dans uh -huh. la rencontre autour de l'album. Euh, et après d'ailleurs, moi j'organise chaque fois un atelier graphique avec eux-mêmes, avec les petits, alors forcément il y en a qui ont terminé plus vite que d'autres. Alors moi j'ai un sac à lecture, hein, j'arrive avec mon sac à lecture, sac à album qui est là, et eh bien ceux qui ont terminé direct, ils me demandent et ils vont dans ce, ce sac à album, ils vont chercher des livres là-bas. Donc, ça se prolonge, donc ils ne vont pas forcément ailleurs. Euh, voilà, c'est une rencontre qui se prolonge jusqu'au bout, doucement. Euh, et ils reviennent vers, on débarque de l'album et ils retournent vers l'album après, tout seuls même. Ça a pu t'inspirer des, des histoires, ces rencontres Ça génère des, des idées alors évidemment, chaque, chaque rencontre n'amène pas un album, hein. euh, ce, serait, euh, ce serait génial. Mais ça arrive, oui, voilà. en l'occurrence, euh, on fait la taille. Euh, cette histoire est née d'une rencontre dans une école en, en France. Euh, alors on connaît tous évidemment, ce, et les enfants en l'occurrence, ce principe de, de faire la taille, hein, de savoir qui est le plus grand. Et euh, il y avait deux petites filles dans cette classe qui se sont mises dos à dos et j'ai entendu qu'elles disaient « on fait la taille ». Et c'est vrai qu'on fait la taille chez nous en Belgique, euh, cette expression je pense n'est pas très présente, c'était plutôt « on se mesure » ou « qui est le plus grand euh, ». En, fait, en tout cas c'est plutôt en France que j'ai entendu « on fait la taille ». Et je les ai observés je me suis dit « mais c'est chouette ça, donc il y a peut-être moyen de faire euh, quelque chose avec ça ». Et donc euh, ben voilà, j'y réfléchis et puis est né cet album… Euh, qui va un peu plus loin que la taille aussi puisque ça parle aussi de, de, comment, de, de solidarité hein, de, voilà, si on va jusqu'au bout de l'album on comprendra euh, mais donc voilà, oui, il y a des, il y a des, des choses qui naissent aussi de, de ces rencontres évidemment mais Moi j'ai l'impression aussi que vous avez gardé, enfin, c'est particulier et, et pas propre à tous les auteurs avec qui je travaille cette proximité de leur regard sur le monde du quotidien des, des détails, de de, de la présence de l'adulte et, et ça revient le, votre regard sur le, enfin ton regard sur le quotidien et sa transposition est, est omniprésent dans tes livres avec beaucoup d'humour et de et de de, de, et de, et de poésie aussi mais je, en fait oui c'est vraiment mais déjà voilà le, les, les enfants pour moi les petits c'est magique c'est un c'est une tranche d'âge qui me convient absolument et euh, et alors, c'est vrai que je parle énormément du, du quotidien de ces enfants et j'essaye d'avoir de, aussi des albums à hauteur d'enfants. Euh, C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on parle bébé ou... Euh, voilà, Jeanne aussi, à ses petits, elle ne parle pas bébé. Elle, elle, elle leur parle comme, comme, comme un, des enfants un peu plus grands, d'une autre manière, de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est du, du quotidien mais voilà, on leur parle, euh, je leur parle normalement, euh, mais ça, ça, les, ça les interpelle, ça les touche. Euh, on est dans leur, leur univers, alors après on y amène une note d'humour, on va plus loin, on, on pique un peu les parents aussi dans les histoires, hein. bon, c'est ce que je fais beaucoup, hein. en l'occurrence les papas. Hein. Il y a beaucoup de papas dans mes histoires. Donc, euh... Mais j'ai le sentiment en tout cas que, voilà, que les enfants se retrouvent dans, dans cet univers-là, et toi, Jeanne, on peut dire que tu cherches à converser avec les bébés. Oui, enfin, je cherche pas, je, je retrouve cette, cette sorte de, de conversation euh, avec cet âge de la vie euh, de façon tout à fait... J'ai aucun mérite de ça. C'est quelque chose qui... qui euh, C'est comme un fil rouge que, qui peut se tendre entre ce... ce cette tâche où on ne parle pas encore et, euh, et ce que moi je, je mets en image et ce qui me vient comme, comme mot, comme envie de partager euh, dans des livres, euh, ça, ça, ça, ça, ça, ça se fait naturellement chez moi et je pense que tu l'as pointé en disant, Émile euh, comme moi, on, on a ce, cette, euh, cette proximité avec... Euh, avec les tout-petits auxquels on s'adresse, mais qui est peut-être pas, je dis parfois, mais pour mes enfants, heureusement que je sublime ça dans, dans le travail que je fais, parce que je ne euh, sais pas, oui, dans, quand j'étais enfant déjà, on me disait, euh, on pointait ça, que j'étais quelqu'un qui, qui avait quelque chose de particulier avec les bébés, alors ça a peut-être retrait à, à ma propre histoire de bébé qui n'est pas tout à fait achevée, comme j'ai sans... Je l'ai lu un jour, euh, évoqué par Françoise Dolto, à laquelle je ne me compare évidemment pas une seconde, mais elle aurait répondu, euh, interrogée sur sa, son intuition clinique du tout petit, qui était complètement exceptionnelle, avec laquelle je rien à voir, mais elle aurait répondu, il y a sans doute quelque chose de bébé en moi qui n'est pas tout à fait achevé, et euh, ça m'a percuté d'entendre ça. <rire> il y a quelque chose de cet ordre là voilà, Mais c'est une chance, c'est une chance pour, euh, pour moi, ça me porte beaucoup dans, dans mon travail. Et... Et les rencontres avec les, les bébés, euh, contrairement à ce que Émile euh, raconte pour moi, il n'y a pas eu de, de rencontre où, où j'ai vécu un fait précis qui a débouché sur un livre. Ça, ça m'est arrivé un peu dans ma vie personnelle, mais jamais dans les rencontres. Par contre, ce que je vis dans les rencontres, c'est quelque chose de, de, de, de magnifique justement, parce que s'incarne à ce moment-là dans une, une rencontre avec des bébés dans le réel, cette sorte de conversation qui ne me quitte jamais, en fait, dans mon travail. Et, et je sens où je peux aller avec eux en lisant, en leur mmh. lisant des livres. C'est quelque chose d'extrêmement sensible. Je ne je, je je, je le conceptualise pas du tout. Simplement, je le vis, je le sens et ça me porte beaucoup dans mon travail. C'est vrai que si on discute ensemble dans, dans le travail... Des petits que vous racontez. Enfin, moi j'adore quand vous évoquez vos rencontres, mais c'est plutôt pour, euh, pour apporter des réactions. C'est euh, jamais de l'ordre du modèle, de, du thème. C'est juste pour renforcer euh, un lien, en fait, que vous avez. Exactement. Oui. Et c'est pour ça que vous continuez, parce que, bon, tous les. Voilà, vous, aurez, vous pourriez vous dire. Euh, je sais comment il y a un bébé. <rire> moi, je ne oui, je pourrais, je, je pourrais pas m'arrêter, en fait. Je ne pourrais pas... Parce que tantôt, bon, la, la, la, la, la phrase de, de, souvent... De, de, de... Peut-être qu'il va falloir quand même un moment donné. <rire> oui, oui, évidemment. Je m'arrêterai sûrement un jour. Mais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la, la phrase, évidemment, ou la question qu'on nous pose souvent, c'est euh, « Oui, mais maintenant que vos enfants sont grands, vous allez travailler pour les grands. Ouais. » ouais, Alors, c'est vrai, je, je pourrais, peut-être, mais... Non, quoi. Euh, pour moi, les, les, les, les petits, c'est vraiment mon univers. Quoi. Euh, je, eux prennent certainement... Je, je, je le sens du plaisir quand on, on vient lire dans leur classe, on vient euh, euh, faire un atelier avec eux, mais je prends autant de plaisir qu'eux. Euh, donc, c'est magique. Quoi. Alors, on va continuer euh, la magie en évoquant... Euh... Les, les, les livres sur lesquels vous travaillez, et Jeanne, sur, euh, justement, qui ont un trait au quotidien, donc je trouve ça intéressant d'en parler là, et tu travailles actuellement travailles sur un grand projet d'imagier autour des personnages euh, euh, fétiches, euh, loups et Mouf et c'est un projet particulier, il faudrait que tu en parles rapidement parce que <rire> le temps passe vite, okay. et euh, si tu pouvais nous l'expliquer parce que tu ne l'aurais pas mené il y a quelques années, ce projet-là. Non, c'est vrai, il y a quelque chose qui est qui, qui, à l'origine de ce, de ce projet-là qui est vraiment en lien avec mon vécu, justement, à travers les rencontres, les rencontres avec les familles. Parmi celles qu'on me propose en particulier, je, je privilégie celles dans les milieux qu'on dit non lecteurs, c'est-à-dire où, où le livre arrive peut-être pas tout seul et où ça, il y a des, des tas de gens magnifiques qui font beaucoup de choses pour que les livres arrivent aux petits. Puis quand je suis invitée dans ces cadres-là, j'y vais vraiment avec tout mon cœur et, et avec beaucoup de... de ça, ça donne beaucoup de sens à ce que je fais. Mais dans ces rencontres, il y a des choses qui me sont peu à peu venues à, à la conscience et avec, qui m'ont donné envie de faire ce projet-là. En particulier, je vais peut-être les décrire, mais c'est quelque chose euh, qui, qui, qui, qui est évident et pourtant euh, qu'on a un peu tendance à oublier parfois c'est que pour beaucoup de familles euh, le, le quotidien dans les livres euh, c'est une porte d'entrée qui est facile qui, est, qui, qui leur semble plus aisé pour lire un livre à leur tout petit et comme j'aime beaucoup euh, j'aime dessiner le quotidien des petits c'est vraiment quelque chose qui qui m'enchante rien qu'en tant que dessinatrice, c'est quelque chose que j'aime dessiner, j'aime dessiner cette gestuelle de la, de, de, de la, de, des, des tout-petits, de, de, de, de ceux qui les entourent et tout ça, euh, donc j'ai une partie de mon travail qui est, qui est plus articulée sur des propositions qui pour, sont plus poétiques, plus ludiques, donc je sais que les tout-petits peuvent s'emparer comme des vrais lecteurs, et souvent avec une étonnante subtilité, mais mettre nos beaux rencontres avec les familles, avec les professionnels euh, du livre et de la petite enfance et me, me rappelle sans cesse à cette réalité. Retrouver dans les livres un écho à leur vie quotidienne, euh, ça reste une grande source de joie partagée avec les adultes et les et avec les livres et les tout. Et là, tu as, tu as fait un choix de, de ne pas amener de texte pour justement laisser l'ouverture à toutes les langues. Voilà, parce que l'autre qualité qui, qui, qui m'a frappé c'est que quand je, je suis dans ces rencontres avec les parents que j'ai évoquées au début, c'est que quand je suis... Ah, rien que la rencontre, le, le, une façon de leur prescrire quelque chose, que j'aime bien ce mot un peu comme une prescription médicale, mais de dire, lisez des livres à vos bébés. Mais euh, je, je lis... Je lisais, je lis de plus en plus dans leur regard cette inéluctable question. D'accord, mais dans quelle langue Le monde se multiculturalise. Euh, le multilinguisme devient quelque chose qui, que nous devons regarder comme une formidable richesse, parce que c'en est une, quelles que soient les langues que l'enfant parle. Euh, <coughs> et pour que le langage se développe, on le sait maintenant, il faut que ça puisse se faire dans la joie des échanges et la joie des échanges elle se fait dans la langue dans laquelle on est à l'aise dans laquelle le parent est à l'aise et on sait maintenant, il y a tellement de recherches qui ont été faites et qui ont beaucoup fait évoluer la conscience qu'on a de ce bilinguisme ou multilinguisme chez les tout-petits on sait que ce dont un enfant a besoin c'est d'être accompagné dans ses débuts dans la langue par une langue parlée avec joie et bien parlée et donc j'ai voulu faire des livres sans texte dans lesquels ce sont des petits imagiers vraiment tout simple avec une image à gauche et puis une petite scénette à droite je n'ai rien inventé, c'est la chose la plus traditionnelle de la Terre mais tout mon travail il consiste à créer des images dans lesquelles le petit va avoir envie de pointer avec son petit doigt et leur sortie sera accompagnée d'un livret, euh, livret sur ton parcours et où tu reviens sur ces questions-là qu'on ne peut pas développer tout de suite. Oui. Et euh, je voulais dire aussi qu'il faisait suite à un autre grand projet aussi que tu n'aurais peut-être pas abordé il y, a quelques, il y a quelques années, ton dernier livre qui s'appelait « Moi, je vais sur le pot ». Où, euh, où on retrouve les objets, la présence du quotidien qui prennent une dimension euh, réelle et drôle. Il y, a, il y a comme ça un échange entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas euh, dans tes livres. Et alors, Émile, euh, toi, tu, euh, tu termines là une histoire avec un personnage qui détourne tout de suite de la lourdeur du quotidien. Son nom, euh, le fait qu'il ait huit bras, euh, ces enfants poulpes qui reviennent d'une sortie piscine, tu campes, tu sais camper comme ça une situation euh, quotidienne avec l'humour et avec une recherche graphique aussi qui donne envie aux petits je pense d'explorer de, des voies, euh, des voies euh, créatives. Eh oui, alors voilà, ce papa euh, qui s'appelle Papoulpe, hein, euh, donc euh, encore un papa dans mes histoires, donc il y en a, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup, celui-ci est un peu particulier puisqu'il a, il a huit bras, alors bon, évidemment on rêverait tous à l'heure actuelle d'avoir peut-être huit bras, je ne sais, sais pas, en tout cas lui, euh, ça lui sert bien, et effectivement voilà, est de, y a, y a, on est à la fois dans, dans le quotidien des petits avec un papa comme tous les autres papas, et, euh, et à la fois une note d'humour qui est amenée par ce, cette gestuelle du papa qui, qui rend du boulot et qui, euh, qui s'agite dans tous les sens pour essayer que sa petite famille voilà, euh, euh, retrouve un peu de calme le, le soir. Et, euh, mais il a quelque chose, ce papa, par rapport aux autres que j'ai pu déjà décider dans Canin Express, par exemple, où je compte jusqu'à 3 où là on sentait un papa hyper pressé, overbooké, etc. Celui-ci, je trouve qu'il a quelque chose de, de bienveillant. Alors, effectivement, il, est, il rentre du boulot, il a envie aussi d'avoir, comme tout le monde, son moment de, de calme. Hein. Donc, hop, hop, hop, on se dépêche, on, on fait le repas, on prend, on prend le bain… Euh mais ça reste je trouve ça reste de la, la bienveillance et puis évidemment le naturel peut-être reprend le dessus et les petits sont quand même chaque fois aux aguets et euh... mais ils ont aussi envie de se dire euh... enfin tu mets des mots aussi sur l'amour qu'on a pour ses enfants et mais bien enfants sûr on va voir et quand ne fait pas forcément par pudeur et le livre sert à ça aussi oui tout à fait oui ces petits ont envie voilà de de retrouver aussi leur papa, d'être rassuré, effectivement, parce que, comme tu dis, peut-être qu'on ne dit pas toujours les mots au moment où il faut les dire. Et puis, il y a cette petite inquiétude qui s'installe dans la, la petite tête de cette petites poulpes. Et puis, et puis, oui, voilà, ça se termine. Alors, il fait, il fait suite ce livre-là, « à, à L'ours qui chante ». Est, ouais. euh, où aussi, tu as travaillé aussi au crayon et, et, et qui est dans un registre plus poétique, il s'agit de la mise au lit des petits, hein, le ouais. thème classique et problématique, mais euh, avec aussi la transmission, avec le deuil, et euh, dans, voilà, au travers du, du partage euh, d'une chanson, en fait. Comme on partage un livre, on partage une chanson, tout ça est du même ordre. Euh, oui, c'est vrai que dans, ce, voilà, dans celui-là, il, il y a, comme tu dis, une note peut-être plus poétique, euh, moins humoristique, en tout cas, que dans les albums précédents. Donc, c'est peut-être une petite parenthèse dans, dans mon travail euh, qui, pour moi, était, était nécessaire. Et, euh, mais voilà, il y a, comme Odile le dit, ce, ce rituel du, du, du coucher, hein, comme on retrouve euh, chaque soir, chaque, chaque soir pardon, chez, les, chez les petits, et, euh, et puis arrive ce moment de transmission, euh, bon, je ne vais pas dévoiler toute l'histoire euh, et de revoir en tout cas, donc effectivement c'est aussi une histoire de deuil, mais euh, euh, ce n'est pas dit clairement, c'est amorcé doucement, euh, euh, et puis enfin voilà, je vous laisse découvrir cet album qui, qui moi me tient à cœur et qui, a, qui est un petit peu différent, mais qui me paraît nécessaire aussi. Euh, nous allons bientôt arriver <rire> à la fin de la rencontre. Et je voulais simplement signaler que l'École des loisirs euh, met à disposition sur demande un livret qui s'appelle « Nourrissons les bébés », dans lequel euh, euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez relire, retrouver euh, des échanges qu'on a eus, mais aussi euh, d'autres points de vue, et en tout cas ce ce plaisir nécessaire qu'on a à lire au bébé et les livres qu'on vous propose à l'École des loisirs et chez Pastel. Mais je voulais terminer quand même avec un hommage pour le Salon du livre de Montreuil et vous demander à tous les deux quel était votre souvenir de rencontre du Salon de Montreuil Alors, moi, j ai, j ai... Si vous avez... non, enfin pas quel était votre souvenir, c'est un souvenir à évoquer. Non, moi j'ai pas j'ai pas réussi à trouver un souvenir. Moi <rire> montrer c'est une multitude de souvenirs, une multitude de rencontres avec mes amis auteurs que j'aime de retrouver euh, et ça me manque formidable, enfin incroyablement cette ci mais aussi avec tous ceux qui lisent nos livres. Et euh, ces longues heures de, de dédicace et des rencontres euh, vraiment précieuses. Euh, et, et voilà, pour moi c'est tout ça. Après c'est aussi la petite coupe de champagne qui va me manquer. <rire> <rire> ah, ouais. Et alors pour, pour moi, ben, euh, voilà, les, les mêmes choses que Jeanne évidemment, hein, euh, c'est les amis, les, les livres. Euh, la rencontre sur, sur le stand de notre éditeur, euh, les après Montreuil, euh, et puis j'ai quand même un souvenir particulier de Montreuil, puisque j'ai eu la chance d'être euh, dans figure future en 1994, en 1994. Euh, euh, à l'époque, c'était Pinocchio qui était le thème, un des thèmes en tout cas, donc évidemment, moi ça reste, euh, c'était le début de, de mon aventure dans l'illustration, donc forcément, ça reste un très, très beau souvenir. Euh. Voilà, ben voilà on, se, on espère bien s'y <coughs> retrouver l'année prochaine. Et euh, oui, je crois qu'il y a un petit... Alors, il faut que oui, tu parles en même temps. <rire> il faut que tu parles, Jeanne, pour que... J'attendais que tu m'introduises. <rire> mais non, mais Jeanne et Emile euh, on, on, voilà, ont gentiment dédié un, un dessin à notre auditoire qu'on regrette beaucoup euh, de ne pas voir et rencontrer. Voilà. Alors. Pardon. Merci beaucoup Jeanne. Et voilà, le moment de ça. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Attends, moi je n'arrive pas à lire. Alors. Ah voilà. Encore une histoire, Ours. Encore une. Oui, encore des histoires. Faites-nous encore des histoires. Voilà. Et merci beaucoup, Merci Jean à vous. Merci beaucoup, Émile. Je. Merci beaucoup. je... Merci. imagine qu'on va. Oui. On va être obligé de conclure mais Jeanne on a confiance et on espère pouvoir se retrouver autour d'une coupe de champagne pour le <rire> talon 2021. On va fermer la rencontre, un grand merci c'était vous faites un travail magnifique. Belle journée à tous et au plaisir. Merci. À